Dans cette vidéo, nous allons présenter la séquence de mise en place des composants et la réalisation des connexions au réseau électrique, euh, réseau euh, qui est un réseau local, en fait, fait de panneaux solaires pour un périmètre irrigué typique sous micro-aspersion, un réseau électriquement indépendant. Alors, euh, nous commençons par le premier élément de ce système d'irrigation c'est le forage. Un forage de profondeur forée de 75 mètres, d'un diamètre foré de 150 mm et d'une profondeur dynamique de euh, 60 mètres. On a plongé à l'intérieur du forage une pompe immergée qui est du type self-start, c'est-à-dire démarrage direct. Cet élément est important parce que euh, sur le marché on trouve des pompes surtout à partir de 2,2 kW qui ne sont pas à démarrage direct, qui vous obligent à prendre euh, des boîtiers sophistiqués qui peuvent coûter euh, facilement 300, 400 dollars. Alors, le, celui qui a été choisi dans le cadre de ce projet, c'est à démarrage direct. Et on le trouve. Hein, donc, 220 volts, et donc 2,2 kW. Et c'est monophasé. Alors, cette pompe est placée à l'intérieur, mais pour la protéger, elle est placée à 60 mètres, on a mis également dans le forage un flotteur magnétique de type NC, eh, normal et close, qui veut dire normalement fermé. C'est-à-dire que si le flotteur, euh, sa partie flottante, le petit cylindre qui est là, s'il est plongé dans l'eau, alors le courant passe. C'est-à-dire qu'il va assurer euh, que la pompe baigne dans l'eau avant que le courant qui va tenter de démarrer la pompe euh, n'atteigne la pompe. Et si ce n'est pas le cas, si lui il détecte qu'il n'y a pas d'eau autour de la pompe, eh ben, il ne va pas permettre le démarrage de la pompe. Donc il est placé à environ 1,50 m au-dessus de la bouche d'admission d'eau de la pompe. Le deuxième élément de, de, ce, euh, si, de ce réseau local, c'est quoi Ou De ce système qui va gérer notre périmètre irrigué, c'est un petit château euh, d'eau domestique. Ce n'est pas pour l'irrigation du tout, vous voyez le réservoir là, ça fait 2000 litres, c'est placé au-dessus d'une maisonnette de 3 mètres de haut, et c'est cette maisonnette qui va recevoir en fait tout le dispositif électrique, notamment, on va en parler tout à l'heure de cela, le convertisseur hybride et le coffret modulaire qui contient les éléments de commande du réseau. Alors donc, ça c'est le deuxième élément. Le réservoir là, il est domestique, pourquoi Il fait seulement 2000 litres. Hein. À l'intérieur de ce réservoir, on a placé un flotteur magnétique également. C'est le deuxième flotteur magnétique euh, de type euh, NO, « normally open », c'est-à-dire normalement ouvert. Ce flotteur est tel que quand il, la partie flottante baigne dans l'eau, euh, il va couper le circuit de sollicitation de la pompe. Donc la pompe ne va pas démarrer, ça veut dire que le réservoir est plein. Hein, C'est un peu l'inverse de ce qui se passe pour le flotteur euh, dans le forage. Ici, là, c'est lorsqu'il est plongé dans l'eau que le circuit est ouvert. Tandis que l'autre, quand il est plongé dans l'eau, le circuit est fermé. circuit s'entend le circuit électrique qui va permettre de démarrer la pompe. Quand c'est ouvert, le courant ne passera pas. Alors donc, euh, le troisième élément, ce sont les panneaux solaires même. Euh, dans le cas du périmètre de 1 hectare typique euh, que nous préconisons ici, on a pris des panneaux solaires. Euh, chaque module faisant 600 watts crête, et 34,6 volts, euh, et puis 17,5 ampères. Qu'on place donc, on n'a pas tout dessiné ici, en série, donc vous aurez 10 modules, c'est ça, 10S là, et puis 10 modules donc en, en série, et, et 3 en parallèle. Donc, donc vous aurez ici 10, 10, et, et puis 10. Bon, donc euh, si vous regardez ça, euh, lorsque vous les placez en série, le voltage va être donc 34,6 x 10, ça va faire 346 volts. Et pour ce qui est euh, euh, du courant euh, qui peut fournir, donc on compte on, ce qui est en parallèle, il y en a 3, donc 17,45 euh, euh, 17, euh, euh, multiplié par, euh, par 3, vous êtes autour de 52, euh, 52 et quelques. Bon, donc euh, c'est cette disposition 10S. 3P qui va c'est qui qui va servir à alimenter comme première source d'énergie euh, ce système d'irrigation. Et, et il faut retenir que ici on a des panneaux solaires euh, mono de type monocristallin. Nous les avons préférés parce que leur rendement énergétique euh, est de l'ordre de 20%, beaucoup mieux que les panneaux euh, polycristallins. C'est-à-dire à surface égale, les monocristallins vont donner plus de courant, souvent deux fois plus, que plus de puissance que les polycristallins. Ensuite, le quatrième élément de notre réseau, ce sont des batteries au lithium. Euh, on a choisi batteries au lithium à cause de leur performance et de leur longévité. Les tests que nous avons effectués au laboratoire pendant plus de six mois montrent que dans des bonnes conditions, dans des conditions appropriées d'utilisation, y compris en Afrique subsaharienne, eh bien, ces batteries au lithium, euh, particulièrement ici, ces lithium-fer-phosphate, euh, peuvent ont une espérance de vie de euh, 20 à 40 ans. Alors, on va voir tout à l'heure euh, dans quelles conditions on peut les utiliser euh, pour que ces batteries puissent avoir une longévité grande. Alors, euh, déjà, une des choses qu'il ne faut pas oublier, donc on a pris là des batteries, euh, qu'on a aligné, ce sont des cellules en fait, des cellules de batterie, et chaque cellule fait 3,3 volts et 280 ampères. Donc quand on met quatre euh, de ces cellules en série, donc, on va obtenir un voltage de l'ordre de 13,2 volts. Donc tout ça là, on peut mettre dans un boîtier hein, dédié à cela. Et il ne faut pas oublier de euh, de, de mettre euh, donc en connexion avec euh, ces quatre cellules qui sont dans le boîtier euh, ce qu'on appelle un équilibreur actif, hein, actif balanceur, hein, donc euh, de type 4 série, 4s donc, euh, et 3,3 à 4 volts, et 1,2A de courant d'équilibrage. Bon, cela permet d'établir, puisque les cellules n'ont pas des résistances internes exactement identiques, même si elles sont neuves, et en vieillissant, elles vont s'éloigner les unes des autres, donc euh, ce petit dispositif va permettre d'établir chaque fois le même voltage euh, entre les différents éléments. De la cellule. Donc ici, on aura un bloc de batterie qui va obtenir 4 cellules, donc 13,2 volts. Euh, 13, volts, ici aussi 13,2 volts, ici aussi 13,2 volts, ici aussi 13,2 volts. Et en réalité, euh, pour le périmètre euh, qui est envisagé ici, ben on va prendre euh, une disposition de euh, là aussi 4S euh, et 4P pour, pour les blocs, pas pour les cellules. Hein, 4S, 4P, pour pouvoir tenir un temps d'irrigation de, euh, de 8 heures au-delà euh, de la tombée du soleil. Donc euh, ça c'est le quatrième élément. Le cinquième élément, c'est le convertisseur hybride. Un convertisseur hybride qui est capable, nous le soulignons bien, de recharger des batteries au lithium. C'est ce modèle qu'on a retenu de 6,2 kW, 80 a et 80 A donc et puis dc in donc euh, l'entrée des batteries euh, nominalement c'est 48 mais on va voir que si on choisit euh, disons euh, là dedans nous, en, nous allons montrer ça dans une autre vidéo si on, on, on, on, on choisit le programme type de batterie personnalisé on peut modifier ce paramètre on peut aller jusqu'à 60 volts ici à l'entrée et donc euh, celui là est un modèle assez performant parce que l'entrée des panneaux solaires peut prendre des voltages entre 90 et 450 volts et il sort un courant euh, alternatif de 230 volts donc voilà donc pour les six éléments euh, où je devrais dire les six composants clés de notre réseau maintenant nous allons euh, euh, parler euh, du moins ça c'est le c'est le cinquième élément en fait hein, on a dit 1 2 3 4 5 le sixième en fait il est très important, et est là, c'est le coffret euh, modulaire. Le coffret modulaire, donc, euh, ce boîtier qu'on trouve dans toutes les petites quincailleries, hein, euh, le modèle qu'on a pris ici, il devrait être métallique euh, quand vous le choisissez. C'est de 320 par 300 par 100 mm. Et il va contenir donc euh, ce que vous voyez là, on a mis la légende à droite, ce que vous voyez là, c'est un. en fait, un. un un voltmètre, ampère-mètre digital, qui sert en même temps de, de disjoncteur, hein, C'est ça qui est utilisé à l'entrée du boîtier ici. Après, il est suivi d'un disjoncteur général, euh, de 30 ampères. Bon, lui-même, il fait 63 ampères. On ne le voit pas ici, mais il fait 63 ampères. Ensuite, et eh bien, il y a euh, le, il jusqu'à 1, 2, 3, euh, disjoncteurs thermiques, euh, de 15 ampères environ. Euh, donc euh, après vous avez des contacteurs, euh, deux contacteurs magnétiques euh, ou encore des relais. Euh, nous allons expliquer dans un moment euh, le rôle joué par chacun euh, de ces relais. Celui-là il va commander en particulier, il va travailler en tandem avec le flotteur euh, qui est dans le forage euh, pour protéger la pompe euh, contre le pompage à sec. Et celui qui est là euh, va travailler en tandem avec euh, le flotteur qui est dans le dans le petit château d'eau domestique pour également euh, en coordination avec le, le, le premier relais aussi hein, pour euh, assurer que lorsque la demande d'eau sera faite ici pour remplir le réservoir il n'y aura pas de pompage à sec euh, donc ça c'est vraiment les six éléments clés et là on va passer à leur connexion euh, entre entre eux ces différents composants là à commencer par quoi on va par courant donc euh, continu euh, on va connecter les deux fils, plus ou moins, euh, des, des panneaux solaires au convertisseur hybride. Ça, c'est la première étape. Ensuite, euh, euh, deuxième étape, on va euh, euh, relier le, le bloc de batterie. Soit dit en passant, ces batteries, euh, elles sont placées hein, sur des espèces d'étagères à l'intérieur de la maisonnette. Euh, de même que le le convertisseur hybride et le, le boîtier modulaire. Donc, ça, cet, élément, cet élément et cet élément sont placés à l'intérieur de cette maisonnette qui est là. Alors, donc, il euh, y, y a cette connexion, plus ou moins. Hein, donc, il euh, y a l'entrée de convertisseur hybride, plus ou moins pour la batterie. Euh, le paramétrage, on l'explique dans, un dans une autre vidéo. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va relier maintenant ce convertisseur à sa sortie donc ici toujours par euh, donc ici les batteries c'est courant continu, euh, les panneaux c'est courant continu mais à partir de là le convertisseur va rendre un courant alternatif et va, qui va entrer donc à l'intérieur euh, de l'ampèremètre voltmètre et cet ampèremètre voltmètre s'allume hein, on peut voir le voltage qui arrive et l'ampérage s'il y a une utilisation du courant va s'afficher ici ensuite eh bien on va relier euh, par le bas, donc euh, les plus ou moins de ce, euh, de ce, de ce euh, voltmètre en permètre au disjoncteur général. Donc il est relié ici au disjoncteur général. On le voit là. Donc comme c'est un disjoncteur, on peut entrer par le bas ou par le haut, indifféremment. Et ensuite, l'étape suivante, euh, on va... Relier donc le plus ou moins de ce disjoncteur général au disjoncteur qui va commander, en fait, euh, la mise en route euh, de la pompe. Hein? Donc ça, c'est le disjoncteur euh, spécifique euh, à la pompe. Et après ça, ce disjoncteur maintenant, de par sa sortie là, donc par le, euh, par son, euh, sa phase, on va relier à, disons au contacteur magnétique dédié au flotteur euh, qui sera dans le forage et, mais le fil en venant va se diviser en deux il euh, y a un bout qui va rentrer par l'arrière et qui va passer par A1 hein, et l'autre bout euh, va passer par devant par L1 Donc, celui qui va en A1 en réalité c'est lui va être utilisé justement euh, en connexion en combinaison avec A2 pour euh, détecter euh, la position euh, du cylindre du flotteur. Ensuite, donc, euh, à partir de euh, maintenant L2, à partir donc du disjoncteur euh, dédié à la pompe, euh, on, on va prendre donc euh, le neutre qui va venir donc euh, cette fois-ci à L2 et de là également de ce même L2, on va partir vers le flotteur, hein, par ce fil-là, euh, fil bleu, on va partir vers le flotteur qui est à l'intérieur euh, du forage. Et le retour euh, de câble de ce flotteur va venir se fixer maintenant sur A2 de ce relais contacteur magnétique. Bon, Donc c'est de cette façon que euh, ce flotteur euh, va travailler euh, avec... Euh, en tandem avec le relais ici, pour euh, euh, dire si le courant euh, va, doit passer pour démarrer la pompe ou pas. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'on va euh, relier encore une fois, on revient au disjoncteur général, on relie son fil plus et son fil moins au, au, au, au disjoncteur qui est dédié spécialement euh, à la commande du, euh, du, euh, de la pompe, mais via le flotteur qui se trouve dans le réservoir. Donc, c'est le disjoncteur qui tente, euh, qui va tenter de remplir le réservoir, en fait, dédié à remplir le réservoir, mais à condition qu'il y ait de l'eau dans, euh, dans le forage. Bon, ensuite, donc, par son plus euh, euh, en bas, on va relier euh, cette facile au contacteur relais qui est dédié au flotteur qui se trouve dans le, euh, dans le château d'eau. Mais il faut retenir qu'encore une fois, ici ce fil rouge en venant va se scinder en deux, ou si on veut on peut mettre deux fils, hein, deux fils rouges, il y a un qui va passer par derrière et qui va s'attacher à A1, la tête de la bobine, qui va donc actionner la partie bleue donc, du relais, euh, soit en la faisant rentrer ou en, faisant, en laissant sortir euh, pour permettre donc euh, le passage du courant par devant et l'autre va venir s'attacher à L1 ici tandis que et eh bien le fil bleu qui vient donc euh, du disjoncteur de commande de remplissage du château d'eau et eh bien il va venir un euh, bleu là, va venir s'attacher sur L2 de ce relais ici et en même temps donc le fil bleu, donc, euh, va partir vers le flotteur, hein, donc à partir de L2, va partir vers le flotteur qui se trouve dans le château d'eau, hein, qui est un flotteur normalement ouvert. Et après cela, le fil de retour maintenant, de ce flotteur, va venir s'attacher sur A2, qui est juste situé un peu derrière, hein, va se placer sur A2. En ce moment, donc, euh, le contrôle de cette bobine à l'intérieur de ce relais est assuré et l'étape suivante va consister à faire sortir donc le courant euh, en fait la phase euh, à partir de euh, du bas de ce contacteur relais et donc euh, ça va monter hein, ça va sortir par le bas euh, et ça va monter ça va monter venir ici euh, là vous passez au premier relais et ça se scinde en deux en passant devant par L1 et derrière par A1 hein? voilà donc il sort euh, ici de T1 en fait et ça contourne là ou bon dans la réalité on va faire passer à derrière derrière euh, ces trains hein? et ça va venir se fixer euh, bon on peut faire passer deux fils hein, deux fils rouges euh, l'un derrière donc à A1, euh, l'autre en L1 et ensuite le fil bleu qui sort donc euh, euh, de par le bas du, donc de T2 de ce relais, de ce relais dédié au, au, au, au château d'eau, au flotteur du château d'eau et eh bien il va passer et va venir s'attacher en haut sur L2 du premier contacteur relais. Alors, de cette façon en fait, on, euh, si le flotteur ici autorise le passage du courant, il faut quand même passer par le premier relais pour s'assurer que euh, la pompe n'est pas dénoyée et qu'on ne va pas pomper à sec. C'est pour ça que cette connexion est indispensable. Et après cela, eh bien, on prend donc maintenant, à partir de, euh, de T1, euh, par le bas du premier relais, qui est là, le relais euh, dédié donc au forage, on descend. Ça, c'est le câble électrique qui va vraiment vers la pompe maintenant. Ça va s'attacher au fil euh, de face de la pompe. Tandis que eh bien, le fil bleu qui sort par T2 de ce relais-là, eh va s'attacher également au, au fil euh, bleu de la pompe. Bon, euh, certaines pompes ont, un, disons, aussi un fil, un troisième fil hein, qui, qui sert de terre. Donc, si on a assez de câblage, il est bon de faire sortir le fil de terre. On va relier ici au collecteur de terre hein, tout ça va aller bien sûr après dans le sol hein? bon donc euh, ça en ce moment donc on a assuré ici à partir de ce point on a assuré qu'il n'y aura pas de pompage à sec euh, même si on déclenche donc l'appel d'eau à partir du forage avec ce di ce disjoncteur euh, le courant va aller quand même vers le relais euh, qui va tester qui va voir ce que donne comme message le flotteur qui est placé dans le forage. S'il y a de l'eau dans le forage, eh l'eau sera envoyée au château d'eau. Euh, s'il n'y a pas d'eau dans le forage, ça ne sera pas envoyé. Tandis que le contacteur, il est ici. Euh, si on le déclenche, ça c'est spécialement dédié à l'irrigation. Donc s'il y a de l'eau dans le forage, eh l'eau va sortir et on va partir vers l'irrigation. Tout ça, ça se fait par une, une simple, un simple T ici, hein, avec des vannes placées à gauche et à droite. Hein, donc un tuyau va aller vers le château d'eau, un autre tuyau va aller vers le réseau d'irrigation. L'étape suivante, c'est euh, de relier donc, euh, on revient ici au, au -mètre volt voltmètre, qui joue un rôle aussi de, nous avons dit, hein, de, de, de, de disjoncteur, et bien on va relier euh, par le bas également euh, son plus et son moins à ce disjoncteur qui est là, là le troisième disjoncteur. Et donc par le bas, ce disjoncteur va sortir, et c'est lui qui va à l'intérieur de cette maisonnette, qui va être, à, qui va desservir donc les prises, les contacts des ampoules, et pour faire fonctionner donc ces ampoules. Donc à ce niveau donc la boucle est bouclée, et tout ce qui est dispositif qui possède une prise, bien entendu, il faut s'arranger pour que cette prise puisse être reliée à la terre ici.